Hello Je vous retrouve aujourd'hui pour une vidéo spéciale Disney, plus particulièrement je vais vous parler de ce que j'emmène à chaque fois que je vais à Disneyland Paris. En effet, demain je retourne à Disneyland Paris après plusieurs mois d'absence, hein, comme beaucoup de personnes avec le Covid et tout ça. Demain on est le 3 août et ça va être la première fois que j'y retourne depuis la fermeture du parc. Du coup je me suis dit que j'allais faire mon sac avec vous parce que j'ai jamais fait ce genre de vidéo et ma foi j'avais envie et je me dis que ça peut être intéressant pour vous. Je vous montre ce que moi je prends dans mes affaires et en même temps un petit peu conseil, pourquoi je prends ci, pourquoi je prends ça. Donc là je vais la centrer sur ce que j'emmène l'été, mais je vais faire aussi après, je vais extendre jusqu'à ce que j'emmène en hiver, etc. Alors j'ai un nouveau téléphone, j'espère que la qualité va être bien, j'espère que le micro est bien aussi. J'ai pas mis mon micro habituel justement pour tester celui-là, pour voir ce que ça va donner. Enfin bon, allez, c'est parti a chaque fois que je vais à Disney, du moins 99% du temps, parce qu'il y a toujours des mini exceptions, je prends un petit et un gros sac. Je prends l'essentiel dans un petit sac qui est près du corps et facile à porter. Par exemple, ça pourrait être celui-là, que j'emmène assez souvent partout où je vais. En plus original, j'ai celui-là, que j'aime beaucoup, mais je ne l'ai pas beaucoup utilisé, c'est vrai, parce qu'il est un peu plus petit que ce qu'il ce qu paraît, c'est un peu dommage. Ou sinon encore plus pratique j'ai une banane Disney que j'avais acheté au Disney Store. Mais je vais pas la prendre là parce que j'ai pas envie de me trimballer une banane, je la presque tous les jours pour aller au boulot. Donc ça suffit, je veux mettre autre chose. Ou alors il y a aussi des petits sacs comme ça qui sont très bien. Celui-là aussi je l'ai utilisé plusieurs fois, je l'ai acheté à Disneyland Paris. Donc parfait pour mettre le téléphone et la carte bleue. Donc ce que j'appelle l'essentiel pour ma part, c'est les clés de l'appartement, le téléphone, la carte bleue et tout autre moyen de paiement. C'est les trois trucs que je veux garder dans un petit sac près de moi, que j'enlève jamais, qui même dans les manèges ne me gêne pas. En gros, ça doit être le petit sac où vous vous dites, bon, bon si je me fais voler ou si je perds l'autre sac, c'est pas bien grave, mais si je perds ce qu'il y a dans celui-là, là, là c'est beaucoup plus galère. Une fois le petit sac fait, on passe au gros sac. Alors quand je dis gros, ça peut être un sac moyen. Moi en tout cas, je privilégie un sac à dos parce que c'est beaucoup plus facile à porter et moins fatigant sur une journée entière. Et je le prends assez gros parce que j'aime bien vraiment avoir tout ce qu'il me faut sur moi. Tout en ayant le moins de sacs possible à côté, genre à porter, etc. Donc là, c'est un sac que j'ai acheté exprès pour mes petites aventures à Disney, mais autres, hein. un gros sac du Disney Store, qui je sais, il est dégueulasse ici, je sais pas ce qui... ça fait pas longtemps que c'est là, je sais pas ce que j'ai fait, je sais pas où je l'ai posé, <rire> je suis triste. Bref, vous voyez par rapport à mon bras, il est assez gros, et dedans, c'est parti, ça ressemble à ça, j'en aurais pas spécialement besoin, mais c'est vraiment psychologique, je prends toujours avec moi, mon portefeuille. Donc là, il n'y a rien dedans, il n'y a même pas d'argent liquide. Mais voilà, je sais pas c'est un besoin psychologique de l'avoir sur moi, je ne sais pas pourquoi. Ce n'est pas la place que ça prend. Je vais le mettre dans la deuxième pochette de mon sac. J'essaie de vous montrer, mais vous, assis là, vous allez voir. Hop, je vais le mettre là au calme. Et puis, bah voilà, hein, ma foi. Deuxième objet indispensable et auquel on ne pense pas forcément. Mais croyez-moi, quand vous l'avez, vous êtes content. Surtout en été. L'éventail Ça, vraiment, c'est l'objet qui fait du bien. Si vous n'en avez pas, vous pouvez prendre des... Euh, comment ça s'appelle Ils font des sortes d'éventails, bah, comme ça, là je ne sais pas. Vous en avez peut-être déjà récupéré quelque part. C'est toujours mieux que rien. Ou alors, il y a les petits ventilateurs à piles maintenant. Enfin, voilà. Un truc qui fait de l'air, c'est indispensable. Moi, je l'emmène au cas où. Deuxième indispensable en toute saison, pour moi, c'est la gourde. Parce qu'à Disney, on passe la journée à avoir soif. D'ailleurs, rien que de parler, J'ai soif. Ça a l'air gros, mais franchement, c'est pas si lourd que ça. En plus, ça évite d'acheter des bouteilles d'eau toute la journée sur les parcs et de les jeter ensuite. Donc, niveau écolo, ce genre de gourde, c'est très bien. Alors ça, c'est pas forcément un indispensable. Du moins, ça dépend des saisons. Mais moi, je le prends tout le temps parce que, une fois encore, c'est psychologique. C'est un parapluie. Il est, voilà, enfin, un pépin plutôt, un entre-deux. Et je prends toujours un parapluie sur moi. Et en général, j'en ai pas besoin. Et la fois où je me dis, bon, allez, je vais pas le prendre aujourd'hui, j'en ai besoin à ce moment-là. Voilà, voilà, en cas de forte chaleur, ce qui ne sera pas le cas demain, normalement, vous pouvez toujours emmener un spray, comment s'appelle Déjà un brumisateur, voilà. Et ça, ça sauve la vie, c'est une invention magnifique. J'adore, je vous fais une démo, comme si personne ne savait ce que ça donnait, mais c'est juste, juste pour me rafraîchir. j'adore. Ça, c'est très bien, évidemment, ne l'exposez pas trop à la lumière parce que ça va vite se réchauffer et puis avec la pression et tout ça c'est pas bien donc laissez le bien dans le sac ensuite je prends toujours un petit sac de course au cas où parce que maintenant je crois qu'à disney quasiment tous les emballages tous les sacs pardon sont payants et j'ai pas besoin d'en avoir 20 000 hein, j'en ai déjà deux trois ça suffit ça c'est très pratique si je fais deux trois petits achats je pourrais euh, les mettre là dedans si j'ai besoin s'il me reste de la plage, je pourrais tout mettre dedans, et au pire des cas, eh ben, je le porte en bandoulière de toute façon. Autre indispensable en cette année 2020, les masques Et eh ben oui Normalement, vous devez changer votre masque toutes les 4 heures, donc pensez à en prendre proportionnellement au temps que vous allez passer sur le parc, enfin les parcs. Moi là, j'en ai pris 3 parce qu'on va vraiment faire une petite journée, genre je pense qu'on va même pas rester 10 heures. Selon votre moyen de transport, vous pouvez prendre... Un bouquin, moi c'est ce que je vais faire, même si j'y vais avec ma pote, peut-être que je vais pas lire puisqu'on sera ensemble, mais bon, peut-être qu'elle sera fatiguée, peut-être que moi aussi, peut-être qu'on n'aura pas envie de parler le soir, donc au cas où, euh, je emmène un bouquin quand même, et quand j'y vais seule, je prends toujours un bouquin, comme ça, ça m'occupe pendant euh, les 1h20 de métro. De RER, pardon. La petite pochette, je l'avais eue dans une box livresque anglaise. C'était la Fairy Loot. Alors voilà, vous pouvez en acheter sur Etsy. Il y a des créateurs qui en font, etc. Ah, mais je vais peut-être pas prendre ce livre. J'ai un petit livre de poche à terminer. Ce serait bien que je, je le termine quand même. Parce que ça fait un moment que... <rire> Changement de plan, du coup, je vais prendre celui-là. Ensuite, vous pouvez prendre une boîte de gâteaux, voire deux. Moi, je le fais souvent parce que c'est un petit peu cher si on veut toujours acheter de la bouffe à Disney. Donc, selon votre budget, n'hésitez pas à en prendre. Alors, attention, s'il fait très chaud, ne prenez pas des gâteaux au chocolat comme je suis en train de le faire. Normalement, moi, demain, ça devrait tenir. Puis, en, plus, en fait, je, je pense que je vais même pas les emmener. C'est juste pour la vidéo que je vous montre. Mais voilà, un petit paquet de gâteaux. Ça fait toujours plaisir pendant les files d'attente, surtout. Vous pouvez prendre, accessoirement, des oreilles, n'est-ce pas Là, je vais les enlever, mais si vous voulez pas les mettre de suite, ça se glisse facilement dans le sac. N'hésitez pas non plus à prendre un chapeau si jamais il va faire chaud, ou une casquette, hein, peu importe, mais un truc, euh, voilà. Ça, c'est un chapeau qui est facile à ranger dans le sac, qui prend pas de place. Donc si demain, ça tape sur ma tête, eh ben, j'aurai plus qu'à mettre ça. Ensuite, ensuite, qu'est-ce que je peux vous dire d'autre euh, Le chapeau... Oh, ah oui, la petite veste légère au cas où qu'il y a un petit vent le soir ou je ne sais pas, vous voyez, moi celle que j'ai là, elle est parfaite. Elle est vraiment euh, parfaite, hyper légère, les manches sont pas trop longues, pas trop courtes. Donc s'il y a un petit coup de vent, je serai très très bien et surtout s'il fait trop chaud, vous pouvez l'enlever et pff, ça se fout easy dans le sac. Franchement, hop là. Et le petit bonus si jamais vous avez, moi je prends toujours ce petit truc qui permet de mettre son passe annuel et son photopass. Moi je mets les deux. Donc c'est un petit truc qui se met autour du cou. Il y a des trucs comme ça en vente à Disneyland Paris. Le mien euh, il vient du Disney Store japonais. Je l'avais acheté pendant que je passais une commande. Donc, je vous, le, je vous le montre de plus près. Il est comme ça avec Ariel juste là. Et voilà je trouve ça plutôt cool de porter ça autour de son cou Ça évite de chercher partout si jamais vous allez d'un parc à un autre Et des fois même je mets ma carte bleue dedans Quand j'ai. je sais que je vais acheter pas mal de trucs à Disney Ça évite de toujours foutre la main dans mon sac Et puis euh, voilà ça se glisse ça se glisse facilement hein, en fait D'ailleurs en parlant du petit sac si jamais il finit par vous gêner Ce qui est bien avec ce genre de sac ou le petit que je vous ai montré C'est que pareil vous en avez marre de le porter Vous avez juste à le foutre dans le sac tranquillement Et vous êtes tranquille voilà tout ce que j'emmène à Disney et voilà pourquoi j'ai toujours un gros sac avec moi. On va passer à la mi-saison. Donc si jamais on est en automne-hiver, vous n'hésitez pas à emmener une veste, mais pas une comme ça, un truc genre un perfecto ou une petite veste en cuir ou un espèce de suite. Ça se glisse facilement dans le sac, pareil. Évidemment, si on est en hiver, vous allez mettre un gros manteau sur vous, donc en théorie, pas besoin d'emmener un autre truc en plus. Moi, je sais que l'hiver, je privilégie vraiment le fait de me couvrir, que l'esthétique, j'en ai rien à secouer. Moi, je ne veux pas avoir froid, surtout qu'à Disney, on est dehors tout le temps et que je suis quelqu'un de très... Très, très, très frileux. Du coup, je mets vraiment plusieurs couches si besoin. Je mets un collant par-dessous le pantalon. Je mets une deuxième paire de chaussettes. Je mets un sweat sous le manteau. Enfin, voilà. Et surtout, je mets mon manteau le plus chaud. Donc là, c'est une espèce de manteau en fourrure. Enfin, non, c'est pas de la vraie fourrure, mais un petit peu effet fourrure noire que je n'ai pas là. J'ai laissé en province parce que là, il fait trop chaud. Mais voilà, ça, c'est vraiment un manteau que je n'ai jamais froid avec. Un bonus, évidemment, la grosse écharpe en laine. Ça, c'est mon indispensable l'hiver. Je passe ma vie là-dedans, je peux la mettre là. Enfin, Je vous dis, moi, l'hiver, j'ai trop froid. Du coup, je me couvre le plus possible. Elle est un peu grosse, mais dans mon sac, ça rentre facilement. Évidemment, la paire de gants, le bonnet ou les oreilles, hein, Au cas où, vous mettez ça dans votre sac ou sur vous. Et dernier truc bonus que, personnellement, je ne fais jamais, mais je me dis que pourquoi je le fais pas Je devrais y penser. C'est la l'anorak c'est un truc tout transparent que j'avais dû acheter à Disney, mais je suis pas sûre. Mais voilà, si jamais il pleut, c'est pratique. Si vous êtes, surtout si vous attendez bah, pour un spectacle, etc. en extérieur. Franchement, euh, il est transparent, donc on va dire que ça ne tue pas trop votre style. Et il y a une capuche. Le seul désavantage de ce truc, et je pense que c'est pour ça que je l'emmène jamais, c'est que là, la capuche est un peu petite. Et même quand il n'y a pas de vent, elle n'arrête pas de s'enlever. Du coup, ça m'agace vraiment beaucoup. Mais dans l'idée, franchement, ça c'est bien et je crois qu'à Disney, ils en vendent pendant la saison automne-hiver. Pas forcément des comme ça, mais de ce style-là. Donc voilà, vous êtes prêts pour aller à Disney. Donc si je porte tout, ce que ça donne, c'est le petit truc autour du cou. Hop Le sac confortable et on va dire que j'emmène celui-là. Bon, je le mets avant le sac à dos en général, c'est vrai. Mais voilà, dans l'idée... Dernier détail, je suis en train de penser à un truc, attendez. Il y a un dernier truc que j'emmène parfois à Disney mais surtout euh, en automne ou en hiver, enfin les saisons où il y a le plus de chances qu'il pleuve, c'est une petite serviette. On ai pris une au pif, hein. ça peut être un petit chiffon ou n'importe quoi, mais voilà ça prend pas trop de place et ça peut être pratique si jamais les sièges des manèges sont un petit peu mouillés ou d'autres trucs comme ça. Et dernier détail encore, hein, décidément, cette vidéo, je ne l'ai pas préparée en avance, hein, vraiment du spontané, donc c'est pour ça que j'oublie des trucs. En hiver, je vous recommande vraiment très très fortement, et c'est vraiment par expérience que je le dis, d'emmener une paire de chaussettes de rechange, voire deux. Comme ça, vous pourrez peut-être dépanner un pote si jamais, ou même pour vous, on ne sait jamais non plus. En hiver à Disney, quand il y a de la neige, des fois il peut arriver que bah, vous ayez de l'eau qui finisse par s'infiltrer dans vos chaussures ou dans vos bottes, et vous finissez les pieds mouillés et du coup le lendemain, bah vous êtes malade parce que vous aviez les pieds mouillés et vous pouviez pas vous changer. Ouais, ouais, ça le vécu. Et du coup, je vous jure qu'avec des chaussettes de rechange, eh ben ça fait toute la différence. Et en plus, si vous avez la serviette, alors là, c'est parfait, il n'y a plus qu'à vous essuyer les pieds. quoi. Non, vraiment, les chaussettes, pensez-y, ça peut peut-être pas vous sauver la vie, mais pas loin. Bref, ça y est, je vous ai présenté tout ce que j'emmenais à Disneyland Paris pour passer une journée vraiment... Optimal. Évidemment, si je vais juste y faire un petit tour dans l'après-midi, je ne vais pas forcément emmener tout ça, je vais peut-être prendre juste le petit sac, ou ça dépend, un, un sac plus petit que celui-là, mais la plupart du temps j'emmène ce gros sac, le petit sac près du corps, et ce petit collier-là. J'espère que ça vous a intéressé, j'espère que ça vous a plu, peut-être que je vous ai donné quelques idées ou pas, si vous vous emmenez d'autres choses, n'hésitez pas à me dire lesquelles, peut-être que vous pourrez me donner des idées à moi. Et voilà, j'espère que ça a été assez complet, que ça n'a pas été trop fouillis, parce que je vous l'ai dit, j'ai tourné ça, mais vraiment, spontanément. Je vous fais plein de bisous, j'ai hâte de vous retrouver sur cette chaîne pour mes prochaines vidéos, ou sur mes réseaux en attendant, pour discuter. Allez, ciao